Lion et ascendant lion, dans votre magnifique horoscope de ce mois d'août, je ne sais pas d'autres mots, euh, parce que ce, votre mois anniversaire va concentrer euh, tous les bons aspects euh, que le zodiaque peut vous offrir et qui euh, n'étaient pas là les mois précédents. Et qui ne seront pas là non plus à la rentrée. Donc euh, profitez à fond de ce mois d'août avec le, le soleil qui est dans votre signe. Euh, on vous fête votre anniversaire et franchement là euh, vous ne serez pas déçu. Hein? On vous mettra sur un piédestal euh, avec le bel aspect entre le soleil et Jupiter. Vous serez fê dignement fêté et euh, vous vous sentirez comme mis sur un piédestal, surtout deuxième e décan hein, avec le, le bon aspect, Soleil, Vénus, avec jupiter, vraiment vous vous direz mais bon on n'a jamais été aussi... Euh, alors je, on ne m'a jamais traité avec autant d'égards et avec autant de... Euh, de gentillesse aussi, hein, et, et de générosité. Alors bon, il est très possible qu'un événement en particulier soit responsable hein, de, ce, euh, de cette ambiance quand même qui vous... Euh, euh, qui, qui vous valorise hein, euh, énormément. Euh, peut-être que vous avez réussi quelque chose, peut-être que certains ont eu un enfant, un enfant est né, euh, ou alors vous avez créé quelque chose, il y a quelque chose qui a vu le jour. Vous voyez, l'astrologie, c'est quand même un langage symbolique, hein? une naissance, ça peut être dans différents domaines. Donc tout ça est vraiment, euh, comment dire, euh, vous serez euh, un petit peu aux anges, hein? on peut dire. Bon après, faut voir votre thème, il y a peut-être des planètes qui contredisent, mais moi ce que je vois là, hein, c'est vraiment euh, assez euh, formidable. Bon, ça va être un petit peu moins formidable après quand le soleil va entrer en vierge aux alentours du 23 août, parce que bah, vous allez être préoccupé par des détails matériels qui euh, vous feront euh, hein, redescendre sur terre, mais après tout euh, ce sera la réalité. Hein, les vacances, c'est toujours euh, un moment de rêve, un moment... Euh, bon, si vous étiez en vacances, hein, mais même si vous n'y étiez pas, vous avez très certainement passé un bon mois, et là euh, avec le, le soleil qui rentre en vierge, euh, et qui va être d'ailleurs euh, en bon aspect avec uranus, mais ça va pas forcément être bien pour votre premier er décan, en tout cas euh, hein, on, on on remet les pieds sur terre, on redescend du ciel pour se retrouver en ce bas monde. Dans le domaine du, du travail, si jamais vous êtes au travail en hein, ce mois d'août, et de la vie quotidienne en général, on s'appuie sur les aspects de mercure, et donc mercure elle était dans votre secteur 12, hein, ça fait un petit bout de temps parce qu'elle a fait des, hein, des allers-retours. Et donc là, euh, elle termine jusqu'au 11, son passage en, en, en cancer, et donc dans le 3e décan. Et il y a probablement eu un souci, euh, puisque le secteur 12, c'est celui des soucis, des problèmes, etc. Un, un souci, un problème avec un proche ou avec l'un de vos enfants. Hein. Peut-être que vous ne savez pas où le mettre à la rentrée, euh, n'a pas... Euh, un parcours sup n'a pas fait son, son devoir, enfin bref, euh, ça a été un souci, ça s'arrange. Là, euh, en début de mois, vous allez trouver quelque chose euh, où on va vous aider à trouver quelque chose, c'est pas forcément vous qui trouverez, parce que Vénus en 12, euh, Mercure en 12, elle n'est pas euh, extrêmement active. Hein. Mais alors du coup, euh, quand elle va rentrer dans votre euh, signe, hein, le 11, là, euh, euh, tout, tout va s'accélérer hein, dans votre tête, les idées, les solutions aux problèmes, et puis bon, probablement que vous serez en vacances et que euh, tout ça sera de l'histoire ancienne et que euh, vous allez vous tourner vraiment vers l'avenir, et c'est ce que vous propose d'ailleurs euh, la dissonance entre mercure et uranus. Elle vous dit ne te retourne pas sur le passé et accepte l'avenir tel qu'il se présente. Parce que parfois il se présente pas comme vous vous y attendiez, pas comme vous le vouliez, mais bon, plus vite vous vous y adapterez, plus vite vous l'accepterez, et mieux euh, ça se passera. En tout cas, ça ça touche surtout le premier décan, parce que le deuxième décan il a le bon aspect hein, de Mercure avec Jupiter et ça pourrait être une très bonne nouvelle pour vous, hein, euh, à moins que peut-être vous fassiez euh, un beau voyage, hein? est, on est quand même encore en période de vacances, donc euh, euh, Jupiter, c'est la planète des voyages, euh, il est donc... Euh, on peut envisager que vous fassiez un très beau voyage euh, sous cette conjoncture, ou alors que quelqu'un qui arrive de l'étranger euh, s'installe pour quelques jours chez vous, et alors vous serez hyper content. Vos amours, des amours d'été, hein, la plupart du temps, Vénus est-elle aussi euh, en lion, euh, conjointe au soleil, donc dans votre signe, là ça, vraiment on peut parler de rencontre, hein, de la rencontre des deux planètes et vous d'une rencontre avec quelqu'un, euh, si vous êtes célibataire hein, bien évidemment, euh, et alors euh, le e décan est évidemment beaucoup plus favorisé que les autres puisque Jupiter euh, envoie de bons influx à votre deuxième e décan et il est donc très possible que vous vous focalisiez sur quelqu'un, que vous lui trouviez toutes les qualités, que votre cœur s'emballe. Et après tout pourquoi pas Il n'y a pas de... de il hein? n'y a aucun interdit et quand Jupiter s'en mêle, au contraire, on, on, on est autorisé à se laisser aller à ses sentiments, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Mais si vous êtes en couple, vous ne serez pas non plus privé de cet aspect. Hein. Euh, le fait est que vous allez certainement vous rapprocher, vous retrouver, parce que c'est vrai que pendant l'année on a d'autres choses parfois, hein, d'autres choses à faire, bien que le lion soit toujours très concerné par sa, par sa vie sentimentale, mais toujours est-il que euh, vous allez euh, retrouver une complicité, une connivence, enfin tout ce qui fait que vous êtes un couple va être valorisé hein, par la conjoncture et franchement euh, vous serez heureux et je vous engage à profiter au maximum hein, de ces moments euh, vraiment euh, très euh, très très sympathique. Alors Vénus va changer de signe à un moment, le 21, précisément juste avant le soleil, puisqu'elle est conjointe hein, finalement encore euh, à ce moment-là au soleil, et donc ils rentrent euh, tous les deux euh, en vierge. Alors pour vous euh, c'est euh, comme je vous le disais, hein, c'est on retombe les pieds sur terre, on, on se retrouve tout de suite dans le, les détails matériels hein, du, de la vie quotidienne, de tout ce qu'il faut organiser, euh, et bon, ça vous incombe apparemment, hein, euh, à moins que votre conjoint ne soit lui ou elle aussi du lion moment-là vous pourrez partager les tâches, mais euh, bon je pense que euh, le Lion est toujours euh, hein, le premier à, à prendre les choses en main et, et euh, bon, alors évidemment ça n'aura plus rien à voir avec la délicieuse ambiance euh, euh, du début du mois et euh, bon, mais il faudra vous adapter, le Soleil va, euh, euh, Vénus va être en dissonance avec Uranus, donc forcément, euh, il euh, y aura quelques tensions, il hein, faudra euh, rester un petit peu euh, en recul. Côté forme, côté vitalité, mais euh, sexualité aussi, hein, puisque Mars gère votre libido, vos pulsions euh, amoureuses. Eh ben oui, elle est aussi en Lyon, hein. mais euh, quand, le, le commence, euh, quand le mois commence, quand le mois d'août démarre, elle est déjà euh, à la porte du 3e décan, donc elle va changer de signe hein, euh, bien évidemment autour di, du, euh, du 18, elle va rentrer euh, en vierge. Mais tant qu'elle sera en Lyon, hein, donc jusqu'au 18, et si vous êtes du 3e décan, ma foi, vous aurez euh, la fleur au fusil, hein? vous allez être très séducteur, dragueur euh, ou dragueuse, mais euh, bon, vous aurez besoin, ça, sera, ça fera partie de votre bien-être et, et de votre vitalité, il faudra que vous séduisiez. Ça sera votre manière de dépenser votre énergie, et alors évidemment, euh, si vous êtes en couple, bah, ça risque de faire des étincelles. Hein? Surtout que bon, le soleil sera conjoint à mars euh, pendant une partie du mois, et que donc euh, forcément il y aura des petites... Euh, on vous fera quelques reproches, ou vous sentirez que euh, bah, il y a du mécontentement autour de vous, mais parce que vous êtes trop dans la séduction. Alors donc si vous ne voulez pas avoir de problème avec votre conjoint ou que les autres soient en rivalité avec vous parce que bah, vous êtes donc, comme je le disais, un peu trop dans la séduction, essayez de... Comment dire? De canaliser hein, cette énergie qui vous porte à, à vouloir absolument plaire à tout le monde. Vous pouvez plaire sans en faire détonne comme on dit, hein. euh, or en tant que lion, vous êtes quand même, vous avez le sens du, du théâtre, du, du, hein, de, vous êtes souvent comme sur une scène, donc essayez d'être un, vous voyez, de, de, de, de, de tout simplement de mettre un petit bémol à tout ça, de manière à ne pas euh, créer euh, des colères euh, autour de vous. Euh, Mars rentrera en Vierge donc euh, aux alentours du 18 euh, et bien évidemment euh, ce sera un petit peu moins euh, enthousiasmant, euh, euh, même pour votre libido, hein, vous sentirez un frein de ce côté-là parce que vous réfléchirez trop, euh, vous... Vous, vous vous penserez un peu trop et vous vous direz oh ben c'était bien pendant les vacances pourquoi est-ce que c'est moins bien maintenant? Bah ben parce que tout simplement, ben, vous avez plein de choses à faire, vous êtes très occupé avec la rentrée, les projets qui sont les vôtres, et certainement pour le premier er décan, les questions que vous pouvez vous poser sur votre avenir, hein, malgré tout, avec Uranus qui se trouve dans votre miciel, hein, c'est-à-dire dans votre secteur de carrière, vous ne pouvez que vous poser des questions euh, pour savoir ce que vous allez euh, devenir, à quelle sauce vous allez être mangé, est-ce que vous allez continuer à, à avoir euh, toutes les contraintes que vous avez.